crime. Chaque, chaque, rue, chaque rue, chaque avenue, chaque, avenue, chaque allée de Gotham City, city. pue le crime. Contre le crime. cette gangrène, je suis l'ange noir de cette ville. Certains me le voient comme un criminel, criminel au-dessus des, des lois. lois, mais moi, je sais, je sais exactement, exactement ce que je suis. Je suis je la, vengeance. la vengeance, je suis la je nuit. nuit, je suis je la justice, je, je suis Batman. Bat. Ah Merde, ma cape s'est prise dans les rayons de mon bas de vélo Prends le nul Tain. Eh bah ben, tu diras à ta rombière qu'elle avait gagné <rire> Maman, Batman, il est méchant Euh... Batman, vous... Vous pourriez éviter de lancer vos batarangs sur les enfants Déjà, sur les criminels, on tolère alors que c'est pas très gentil, alors... Ah, brave agent de l'ordre, vous tombez bien Amenez-moi au commissaire Ramsey, je dois l'entendre un sujet de la plus haute importance Et mon bat vélo a un petit souci. Euh... D'accord... Épisode 1. Le premier affront. Et qu'est-ce que vous en êtes euh, Un stupide sandwich, monsieur. Exactement Maintenant foutez-moi le camp. Et vous avez intérêt à tenir vos quotas de PV ce mois-ci Oui, commissaire. Bonsoir, commissaire. Ah, battement. Comme vaut l'honneur de votre visite. Je n'ai pourtant pas activé le bas signal. C'est une initiative personnelle. Tout m'indique qu'une de nos anciennes ennemies est de retour en ville. Dites-moi en plus. Des bégonias se sont révoltés contre leur propriétaire. Et je ne connais qu'une seule personne qui pourrait en être la cause. Ivy. Mais elle est toujours à Arkham. Est-ce que vous en êtes sûr Eh oh, c'est qui le commissaire ici, hein Si elle s'était évadée, je serais au courant quand même. Vous en êtes vraiment sûr Vous me prenez vraiment pour un jambon. Bon, bougez pas, j'appelle Arkham. Vous verrez bien. Faites donc, faites donc. Oui, ici le commissaire Ramsay. Bah, il vit. Hein Ah, Je vois, ouais. Hein ouais. ouais, bisous. Ciao alors Elle s'est enfuie. Sans déconner. Elle a filé des bégonias à ses gardiens, ça les a attendris. Ils l'ont laissé sortir pour bonne conduite. Je reconnais bien l'un de ces plans machiavéliques qui s'est profité de l'incompétence crasse des fameux gardiens d'Arkham. Oui, bon, vous savez, le personnel, c'est pas simple à trouver. Puis on a un sacré taux de perte. Les méchants, ils sont vraiment méchants ici. Je sais pas si vous vous rendez compte. Certes. Puis prenez l'exemple de Metropolis. Superman, l'homme d'acier, il est presque invulnérable. Du coup, les mecs, ils se tiennent presque à carreaux. En tout cas. Pas contre vous, hein. Commissaire Oui La prochaine fois que vous me parlez de ce bouzeux de Superman, je vous mets un batarang dans pleine tête. Et pas contre vous, hein. Mais deux secondes, vous êtes pas pote dans la Ligue de Justice Batman n'est l'ami de personne. Sauf de Batman. Euh, ok. Grosse ambiance chez les mecs en l'écran, hein. Mais du coup, vous... Euh... Oh. Disparu. Putain de porte-manteau, vous pouvez pas ranger. Ce commissariat est une vraie parcherie. Mais comment fait-il pour être aussi furtif Alfred, répertoriez tous les incidents de Bégonia du coin. Ivy a été libéré. Libéré, monsieur. Longue histoire. Bref, essayez de voir si... Oh, bordel Un problème, Maître Bruce J'ai rien dit quand ils ont incendié la Batcave. J'ai été diplomate même quand ils menaçaient ma meuf. J'ai jamais tué quiconque, même lorsque ma vie était en jeu. Mais là, là, c'en est trop. Que se passe-t-il Ils ont commis le crime de trop. John Wick à côté passera pour un enfant de cœur. Monsieur, dites-moi ce qu'il se passe. Ils ont volé le pas de vélo le, le bas de vélo, ce que j'utilise quand la mobile est au garage. Vous m'avez pas vu partir tout à l'heure ah. Ils vont me le payer. Monsieur, si je puis me permettre, il ne s'agissait que d'une bicyclette Decathlon sur laquelle vous aviez mis des petites ailes. Nous en rachèterons un autre exemplaire. Alfred, ce n'est pas parce qu'on a les moyens d'acheter la fabrique de vélos que... La fabrique de vélos appartient déjà à Wine Enterprise. Ne changez pas de sujet. Je me suis juré d'éradiquer le crime dans Gotham depuis la mort de mes parents. Oui, monsieur, je sais. Nous étions sortis patiner sur le lac avec mes parents. On avait privatisé le lac pour l'occasion. Je savais même pas que c'était possible. Non, maman, j'ai trop peur, je préfère vous regarder. Oui, regarde-nous faire les inconscients sur ce lac trop récemment gelé. Nous sommes réchoisifs, nous pouvons nous le permettre. <rire> <rire> <rire> Tout se passait bien, quand soudain... Je n'ai pas pu les sauver à l'époque, Alfred. Je n'étais pas assez fort. T'en fais pas, petit. T'aurais rien pu faire de plus. J'ai découvert ensuite que quelqu'un avait salé le lac et beurré leurs patins. Un sabotage. Oui, monsieur. Alors je ne laisserai pas le voleur de mon bas de vélo rester impuni comme l'est le meurtrier de mes parents. Mais ne devrions-nous pas nous charger d'abord du cas de la demoiselle Ivy Alfred, c'est une urgence de première ordre. Ivy n'est pas la priorité. Bien, monsieur. Je vous envoie Robin. Elle vous assistera dans cette affaire. Parfait. Je viendrai à bout du cancer qui se développe au sein de nos rues. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Je suis la clé de métal sur la boîte de sardines de la justice. Je suis Batman. Ah. Et ça recommence. C'était Batman, épisode 1, par Ran et Johnny. Avec Johnny, dans le rôle de Batman. Wop, oh, bordel Oui, en 2008, on était très vulgaire aussi. Avec Ran, dans le rôle de l'enfant. Euh, et du coup, la deuxième, c'est Aïeux, je vais le dire à ma maman, c'est je vais le dire à ma maman. T'sais, franchement, c'est excellent qu'avec moi un Oscar. Avec Kellyanne dans le rôle du policier. Euh... battement. Vous pourriez éviter de lancer vos batarangs sur les enfants Déjà sur les criminels on tolère alors que c'est pas très gentil. Euh, alors... Euh, vous voyez... Là, là, là, là. Avec Fox dans le rôle du commissaire Ramsey. Elle a filé des bégonias, c'est car... Oh C'est gardien. C'est gardien. Gar, gar. Le pont du gare. Tamika dans le rôle de la policière. A vos ordres, commissaire. Je vous aime, commissaire. Ah, ne me tapez pas, commissaire, j'ai peur de vous. JBX <rire> dans le rôle d'Alfred. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Grushkov dans le rôle de Thomas Wayne. Ah, non, c'est Bruce. <rire> Il meurt comme ça. Oh, mais non, tu t'appelais Bruce depuis le début, non. Oh, et Tuki dans le rôle de Martha Wayne. Nous sommes riches et oisifs, nous pouvons nous le permettre. Batman vous remercie d'avoir écouté. Ne restez pas, il n'y a pas de scène post-générique pour introduire le prochain épisode. Mais il y aura un prochain épisode, ça, ça va. bisous